On existe depuis 15 ans, donc 15 ans de festival Millennium, et je pense quand même que le festival a une identité très forte et bien reconnue pas seulement en Belgique mais à l'international parce qu'on a été en fait le premier festival qui a commencé de parler des grands enjeux de notre époque, bon, qui été si tu veux, à l'époque, les objectifs du millénaire, maintenant, sont devenus des objectifs de développement durable. Finalement, ce sont en fait les grands objectifs devant l'humanité depuis en fait qu'on connaît l'histoire. Dans les, les critères qui sont vraiment les plus importants pour moi, je dis que c'est l'investissement du réalisateur, la qualité artistique, la qualité de, en même temps, originalité, en même temps une sorte de modestie. C'est vrai qu'en fait, les réalisateurs, on a tous un peu des, des égos importants. Je pense en fait que le respect vers les personnages, cette capacité de pénétrer profondément dans leur monde, de ne pas manipuler. Donc je dirais en fait, euh, en tout cas, euh, manipulation malsaine, parce que ça existe parfois, c'est vraiment quelque chose qu'on n'accepte pas. Puis aussi, je réfléchis au public qu'est-ce qu'on peut présenter à ce public en fait, qu'il ne connaît pas, qu'il va découvrir. Donc je crois qu'en fait, en tant que programmatrice, ça ce sont un peu mon questionnement. Les personnages, vraiment des gens en fait, qui portent de l'énergie. Parce que je me souviens dans les premières années en fait, du festival, on avait un peu des films qui étaient un peu plombants. Et je me souviens, je suis sortie de la salle, il y avait une personne en pleurs, et qui me dit « mais oui, mais qu'est-ce que je peux faire après ce film-là » <rire> Et ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir. Je me suis dit « mais effectivement, si on présente des films constats qu qui en fait euh, plombent encore plus une société quelque part en dépression, où on se pose beaucoup de questions sur l'avenir, et je dis non, je ne ferai plus ça. » Et donc les gens, en fait, euh, les films qu'on va prendre seront porteurs de personnages qui ont du charisme, qui ont de l'énergie et qui croient en fait euh, dans le changement positif du monde. Et ça, pour moi, c'est vraiment un critère très très important parce que je pense qu'on a euh, besoin de ça. Aujourd'hui, on a tous besoin en fait de films, de messages, de films qui nous permettent en fait de retrouver notre énergie et de dire bah, « s'il peut, moi je peux aussi ». Et donc, euh, nous aurons comme président d'honneur Ai Weiwei, avec son dernier film, avec une masterclass. Après, en fait, nous attendons confirmation de Stella Assange parce que le festival est très très engagé dans le euh, de défendre en fait le droit d'expression, de défendre la liberté d'expression et la qualité de l'information.